le fils de vos mères c'est ma madou pas aujourd'hui on est au kfc on osadec. sadek et partage partage pas pas mon nom booba me recherche pour savoir manger ses jambes mais en là j'ai été gentil je lui ai laissé des bouts encore La vie, ma mère, cette, zoulette, mérite un kamehameha, comme ce ou Bled, Walla 1143 dans ta boucherie. Easy, si, ma maman, va t'envoyer en prison, Elzy, si, autotune. Voilà, on est des thunes. Toi Toi, t'es une zoulette, dédicace la fune et ouzouni, fils de ta mère. Bouba, je vais te clasher avec ta tête une pastèque du marché tout droit venu du Congo. Easy, easy, easy. Grâce à un je vais composer le 17. Tu vas rejoindre les personnes qui ne sont pas dans le turfu. Easy. Ok, ta mère. Merci, t'as kiffé. Mais un, j'aime et partage, c'est pas une vidéo officielle, mais le, ok, la page, quand même, ça vaut le coup.